de grandes valeurs qui ont toujours caractérisé le peuple malien, l'homme malien, valeurs de grandeur, valeurs d'honneur et de dignité, valeurs de respect et de la parole donnée, valeurs de concurrents, de patriote et d'amour pour son peuple et sa communauté. Et ces valeurs, René Malikot, le directeur de l'Enfant national, et le Guillaume et de qui l'encadrent, ont décidé de nous relâcher

L'agent sensor Baraka, Baraka, Baraka, Baraka, Baraka, so. Baraka, so. Baraka, so. Baraka, Baraka, Baraka, Baraka, Baraka, Baraka, Baraka, Baraka, Baraka, Baraka, Baraka, Baraka, Baraka, Baraka, Baraka,

voilà, a là,

Oh mon Dieu, oh

quand on voit les

ah! Mon Dieu, comment on va de

Sous-titrage viens de là

C'est une chanson de plus significatives dans le contexte de notre pays. Monsieur le Président de la Commission de l'État, cette chanson n'était pas inscrite au programme officiel. Mais les Yamatala du Mali spécialement composé et nous ne pouvions pas les frustrer à ne pas vous la faire écouter. Merci de votre attention. Mesdames et Messieurs,

nous arrivons à l'événement le plus attendu de sa cérémonie pour la tuer. Il s'agit de la sur la neige, l'ouverture des travaux des assises nationales de la Fondation, et son excellence le colonel Asimil Victor, président de la transition chef de l'État. Monsieur le Président, avant de vous inviter, pas au du son adhère

le travail à l'intérieur. m'a pour présidente

qui de la vie. L'eau, c'est vie. au

Mesdames et Messieurs, nous vous Président en la République, Monsieur le colonel Asimil Président de la République, de l'État.

Le mot la la la la de de

et le du gouvernement. gouvernement, Monsieur le président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le président des institutions de la République, Assurance oui, oui, <inaudible> pour cette décennie Mesdames et Messieurs les membres du CND, Conseil national, sur les subconsistants alternatifs et autorités préférées de l'Opéra, Monsieur le ministre du

Monsieur le maire de district -Bon de Madame la maire de la Cour du Trois, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Autorité morale, Olivier de Coutumière, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Monsieur le président du panel de la trois personnalités des nationales de réparation,

Mesdames et Messieurs les membres du panel d'accords de la personnalité des Assignations de la Réfondation, Messieurs les présents de la Commission nationale d'organisation des Assignations de la Réfondation, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission nationale d'organisation des Assignations de la Ré Fondation. Mesdames et Messieurs les participants aux Assignations de la Réfondation, invités, Mesdames et Messieurs, tout le monde

En ce jour sur laquelle l'ordre tout puissant a voulu bien nous gratifier, permettez-moi tout d'abord de lui rendre grâce et puis de lui plaire de continuer à préserver notre certitude, puisque j'avais menacé dans ce fondement et dans son existence en tant que nation. Et je voudrais en effet vous inviter à observer une nuit de silence en amenant de toutes les manières de traiter de cette guerre qui a été imposée à notre nation.

À ce moment-ci, de la transition et d'hommes de l'histoire de notre pays, je laisse un fierté.

À plaisir de cette semaine du vertu de la phase nationale des assises de la réformation, qui constitueront certainement un moment d'échange culturel comme l'ont été dans les phases intermédiaires. Une telle initiative s'invitale le découle de nos traditions, dont l'une des exigences est la participation du coup de tous les citoyens à l'orientation et à la prise de décision importante qui engage la vie de la communauté voire publique.

C'est également le lieu d'adresser le sincère remerciement aux membres du panel ainsi qu'à ceux de la Commission nationale de l'organisation avec respectivement à la tête d'Agnès Zéry Mouraï et Mamadou Hashimi voilà. Mesdames et Messieurs les membres du panel et de la Commission nationale de l'organisation, en s'enlouissant pour siéger au sein de ces deux organes,

nous nous sommes tant trompés, mais sans, je de plus que les devoirs, l'esprit d'écoute et la méthodologie de pluralité dont vous avez fait un point qui est sa vie, les deux difficiles ce mais qui bien importants pour l'avenir de la France. En gagnant les conditions de rencontre fondée, l'unité et la participation responsable des citoyens, vous avez permis à notre peuple de s'exprimer dans sa diversité.

Et faire diagnostic sans complaisance des problèmes puissants à l'origine de la délicatesse de notre État et de notre société. Lancé le 11 décembre 2021, les assises de la Réfondation annoncent ces jours, les dernières dernière après le niveau local, communal, régional et au sein de la diaspora américaine établie à l'Essier. La phrase nationale qui nous a aujourd'hui dans la de la communion.

Du Mali sera une étape cruciale de la marche éluée de notre pays vers le redressement. En réussissant à capitaliser l'enthousiasme des phases de lumière et en fédérant les énergies positives et patriotiques qui en ont émergé, les Maliens pourront traduire leur plaisir de vécu d'avec les mauvaises pratiques du passé et l'ambition d'un nouveau départ pour le Mali. À la lancement de ces assises, je me suis adressé à la nation.

Pour dérouler un de message d'espoir tout en souriant, que celle-ci nous offre une occasion exceptionnelle pour nous interroger sur le type de citoyens que nous voulons être, les valeurs sociétales endogènes que nous voulons bâtir, le type de leaders dont nous avons besoin pour construire une Union. Mesdames et Messieurs, une des mêmes réserves d'insister sur l'importance pour notre pays de tenir les assignations de la réformation. En vérité,

plus que une option, les assignations de la réfondation étaient une pour le Mali, qui à son état de belle-descence Néanmoins, cette situation ne serait une fatalité, car l'état tout simplement demande une action politique prolongée et à laquelle il est fort heureusement possible avec la dynamique actuelle et remédie. Les délits graves au niveau de la gouvernance et du renoncement aux valet cardinal de notre société.

La perte de repères, l'insécurité les les généralisée ont provoqué la fin de l'État. Les dysfonctionnements de l'autorité de l'État, ajoutés aux chocs internes et externes, ont fait lieu les les de l'insécurité et de l'excès Autre, Autre la sécurité, tous les camps de notre société sont entrés en crise ou sont traversés par des convictions. De la sécurité familiale à l'école, de la santé au domaine foncier, des partis politiques,

aux associations, les élections, aussi bien politiques que et professionnelles, etc. La nation est déchirée par des divisions intestines qui se sont élargies à presque tous les secteurs de l'État, d'où la situation de dysfonctionnement que nous avons connu depuis mars avril 2020. On s'est fait tirer la longue crise post-électorale de 2018, doublée du difficultés chronique de gouvernance vertier. En somme,

les Mali était face à un malaise profond qui s'est manifesté par un les systématique du système de prédation mis en place. Mesdames et Messieurs, il était temps, même grand temps, d'arrêter la spirale de la vérité, C'est pourquoi nous devons replacer notre maladie dans une nouvelle dynamique qui suscite nos valeurs

c'est à cette entreprise d'une fondation et à balai de salubre du public, que vous êtes conviés pour poser les fondements solides et les modèles de gouvernance anglo qui s'inscrivent d'autres notre patrimoine historique et l'état. Les généroses de la forme de mobilisation observée par des phases locales, communales et régionales des assignations de la réfondation, s'ouvrent ma confiance dans la capacité de ce de notre peuple.

Qui, face à l'inversité, et au défi, a toujours su démontrer sa résilience. Les présents assises en constituent de toute évidence une illustration parfaite. Notre tradition de dialogue nous prédispose à résister aux crises, car celles-ci nous fournissent au même moment les armatures du monde nouveau, débarrassés de la corruption, de l'instabilité, de l'impunité, de l'injustice.

Et la pauvreté. du soumage en des jeunes et de la nouvelle gouvernance. Mesdames et Messieurs, les accidents de la refondation ont connu un grand emploi au protocole, donnant des fait des trompes et des contenus au de, contenu de, de fondation. Elles ont permis de mettre en commun les différentes attentes des populations quant au renouveau politique, institutionnel, sécuritaire, économique, social et, et culturel.

Commencer les assises dans les communes a permis de restituer la parole aux communautés de base et de réprimer leur rôle fondamental et fondamental dans la Constitution du Mali. Je m'en voudrais assurer de ne pas saluer ici l'engagement et la bravoure du peuple du Mali qui, dans toutes les localités et à l'échelle du pays, a répondu présent au rendez-vous du

pour déterminer la marche qui son destin. Avec la phase nationale qui commence aujourd'hui, pour s'achever le 30 décembre, il s'agira de poursuivre l'objectif qui consiste à faire un diagnostic sans complaisance et d'établir la nation. D'entrer les dernières leçons, d'analyser en profondeur la station de globalité. Il vous reviendra également.

De faire des propositions concrètes permettant de construire une solution de sortie des crises qui soit en même temps une perspective de développement politique, économique, social et culturel à long terme et une expérience pour l'unité et la prospérité du peuple malien. Mesdames et Messieurs, bien que la période des assises ne de constitue pas une fin en soi, il est important d'admettre notre celle-ci constituer une étape indispensable.

Dans leur marche de notre peuple vers le progrès, le bien-être et la stabilité. Ainsi, les résultats qui sortiront de ce forum ne seront que le début des processus salvataires et non la fin. En effet, il sera mis en place à la assises un comité de suivi et d'évaluation, ainsi qu'une phase technique intense et élaborable des cadres de référence des politiques publiques.

D'orientation stratégique, de planification économique et de développement, des suggestions de nouvelles lois de programmation, d'instruments opérationnels financiers, des modifications réglementaires, en somme, toute une gamme d'outils institutionnels, législatifs, réglementaires et techniques du nouveau Mali, notre mali -toura.

Il s'agit comme d'aboutir à la mise en place d'une stratégie prudente qui commune coordonne l'action publique dans tous les secteurs, tout en aménageant une estimation budgétaire du cours de la réfondation. L'engagement pour les échanges a été fort apprécié au niveau des communes, des cercles et des régions. Nul doute au niveau national, il sera à la hauteur des enjeux et des événements et de l'attente légitime et de nos concitoyens.

Sur ce mots d'espoir, en souhaitant plein succès pour la suite, je déclare ouvert le de la phase nationale des assises oui, oui. que... oui, oui, oui. de à

des travaux, il ne nous reste plus qu'à faire des bénédictions pour notre pays, afin qu'ensemble, main dans la main, dans l'unité, dans la fraternité, dans la solidarité, dans le respect de l'un et de l'autre, dans la plus grande courtoisie, ces valeurs qui ont toujours caractérisé le même, que nous puissions tenir ces assises et qu'elles soient couronnées par des résultats qui de donnent naissance à un manitoire.

Vous m'avez dit, vous, le fasse. À présent, comme le veut la tradition, le chef de l'État va dire solennellement que la séance est suspendue. Et à ce moment il va descendre pour saluer ses justes fassalités avant de se retirer. Monsieur le Président, c'est vous qui suspendez la séance. Merci beaucoup la séance.

Donc on sur le commentant le lancement des exercices d'attention de la formation qui vient de

surmonté par avec la Une politique de sécurité, de de de de de de de de de

je faire la procédure de la de la vie. de la vie. Je vais faire la vie.

nouveau oui. la la famille de l'homme. Il s'agit de

à Lamina, de l'arabie à la de la salle à la tv de le la s'enfant, moi, belayé les fautes dans la douane, on a des qui qui

nous avons des Jamana Taroula, des Famagou, assise nationale la fondation du Mali. Donc, nous avons des Jamana à Waleala, Adam, Watinbo, à la Village où nous na à Cercle une qui Donc, au avons des Jamana Odeléano, des des

au barat belé, il y un au a un au au

Donc allez lance que donc allez à lancement le commerce cette année, nous donner

donc mon gouvernement tire le gouvernement pour une gouvernement on a à donc de jamana tout le monde a ni comment ni sérieux ni erreur qu'on donc j'avais de c'est jamana abina para la sizi ou sizi de la on a la on a

on a on on on un

avant de n'a Tout ça. A mes

on a pu C'est un C'est

Je suis toujours en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. de de

je suis un au a été un homme yalma a été un homme qui a été un homme qui

je ne sais pas si vous avez un peu de temps pour vous dire que qui avez un peu de temps pour un peu pour que de que un peu de de temps de

il oh. y mm. eh. si, yeah. sure. mm. a de travail qui est très important. Il a un travail qui est très important. Il y a un travail qui est très important. Il y a un travail qui est très important. Il y a un travail qui un

donc, vous voulez le du même bureau de Gagnéchi, il y a un chifin à a un gars qui pour lui, il y a un gars a pour

Alhamdulillah, nous de France, nous avons la la

oui, on a on a changé malu dans de de la de pas oh, de ma, mm -hmm. Ay, de

ni à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la de la la

Merci. Alors, de nous nous plus

le centre international de conférence de la réfondaison de la nationale de la réfondaison de la réfondaison de la de la réfondaison de la réfondaison de de de de la de de

c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, la la inshallah na

pour la région, la commune, délégué C'est nous C'est C'est C'est C'est

Clénie a aussi la sauvete, elle a aussi la sauvete, elle a aussi la sauvete, elle a aussi la sauvete, elle a aussi a aussi a la sauvete, elle a aussi a la a aussi la sauvete, elle a aussi la a aussi la sauvete, a a a a a a a

chaque onde à une on de on la inshallah

C'est un peu comme ça que de faire des les gens qui ils

au fait proposition

D'abord,

c'est la c'est

c'est mm -hmm. vrai, le mot de son mais il y, -y. Mm -hmm. de... a un autre projet. Mm -hmm. On a un autre projet. Il y a un autre projet. Il y a un autre projet. Il y a un autre projet. Il y a autre a a a a

Jamais tu peux. Ne hâcille à ni la joie de <hume>, <to fireglow> la débine. N'a pas la famille que tu ne hâcille pas la débine. Ne te fuis que dans le chemin. Ne te fuis pas que tu ne vas de chez Ne mas pas dit que tu ne m'as pas dit ne m'as pas dit ne pas ne pas ne pas ne pas ne pas ne pas

mais quand vous avez un peu de temps, vous avez Vous

c'est ce que je veux dire. Je veux dire, je veux dire, je

je mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. que c'est que là aussi, parce un petit peu de temps.

Merci y de

Merci, Merci bien. Uh, bravo. Uh, alhamdulillah, a la lamina. Nous sommes tous les filets de la lamina. Nous sommes tous les filets tous les filets de la les Nous

je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus un un peu plus Je suis un peu plus de Je un un de

c'est le cas. C'est le cas. mais le nationale assise nationale

mais on est parajouma, il est viker. Assise

Aïe,

il n'y a pas de souci. Il y a un Il y a

Allez, n'y a pas a pas d'argent Il n'y Masha'Allah mis

Oh, je disais <muchas> que le frère, il y a mon on il y a mon argent, on y a mon argent, il

merci bien

la science de très importante. la faire faire faire faire la la la

شارما و اسسنا شاء الله اسسنا و نبينا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن شاء الله

je suis venu à la maison de de un de la de de

Tá logo.

La catharsale. La catharsale. La catharsale. La La catharsale. La catharsale. La La La

On a quitté au Michel, on a une belle. quoi a a

oui, je beaucoup de la

ça peut on va

ne pas m'aider à m'aider